Nous voilà de retour et je vais passer la parole à Elspeth pour présenter cette session des bailleurs de fonds. Merci beaucoup. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette toute dernière session de la réunion de l'Alliance 2022. Alors, tous les ans, sur demande de nos membres, nous créons un espace pour que vous puissiez ici vous connecter, vous engager avec certains de nos bailleurs de fonds humanitaires. Nous sommes donc ravis d'être rejoints aujourd'hui par ici certaines agences qui soutiennent eh bien, la protection de l'enfance dans le cadre humanitaire. Alors nous allons commencer Amila ici va poser des questions à nous inviter sur les défis, sur les opportunités pour notre secteur et revenir également sur peut-être les bailleurs de fonds, leurs agences, leurs organisations. Et ensuite, il y aura des discussions ouvertes et nous pourrons clore la session. Et je suis ravie ici de pouvoir présenter Travel, qui nous viennent d'ici, du bureau de l'assistance humanitaire de USAID. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et nous avons également Elsa Loren de ECHO, sur l'experte ici de la protection. Et Maria est également avec euh, non avec nous aujourd'hui sur ce thème de la protection et du genre d'écho également donc merci de nous avoir rejoints et nous avons aussi la chance aujourd'hui d'avoir Lara Sosman qui est également ici et bien qu'une de nos modératrices donc merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sans plus attendre je vais passer la parole à Camilla pour mener ici cette session de questions-réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Elspeth. Donc, merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Parce qu'en effet, j'aimerais vous donner d'abord une minute chacune pour revenir sur votre organisation et vos domaines stratégiques dans le cadre de l'action humanitaire et de la protection de l'enfance. Alors, si je commence par vous, Je vous remercie. Alors, le Bureau, ici, de l'aide humanitaire du gouvernement américain travaille dans les situations de crise au sein de l'équipe de protection. Eh bien, nous travaillons dans différents sous-secteurs, y compris la protection de l'enfance. Alors, tout d'abord, eh bien, nous nous alignons sur ces priorités de l'Alliance et sur cette stratégie. Nos actions sont assez similaires et c'est important de promouvoir l'intégration. Notamment, surtout au niveau de l'éducation et du développement des enfants lors de la petite enfance. Et nous soutenons tous les aspects de la protection des enfants. La de protection donc de l'enfance, je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à Elsa. Bonjour. Alors, nous avons travaillé, évidemment, ensemble avec Maria. Alors, l'objectif ici, ce n'est pas de vous submerger d'informations non plus. Donc, ici, par rapport à ECHO, comme vous le savez, vous connaissez déjà qui nous sommes, mais je pense que par rapport aux questions qui ont été posées dans le cadre de votre séminaire, alors nous sommes ici à la branche humanitaire de la Commission et l'idée ici de cet instrument est de revenir sur les modalités de financement afin d'établir des partenariats et de répondre ici aux conséquences immédiates de crise. Nous avons donc un cycle de financement court, comme vous le savez, qui est particulièrement pertinent pour des actions ici qui ont besoin d'un soutien ici, temporaire, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est fait pour les impacts sur le long terme. Donc, par conséquent, au niveau interne, nous essayons de pouvoir contacter des donneurs, des bailleurs de fonds, ici, qui travaillent notamment sur les acteurs de la longue durée, tout comme, par exemple, la Banque mondiale, fait ce soir pour la... Et à titre de rappel, par rapport aux priorités stratégiques et de notre stratégie, alors nous encourageons ces approches multisectorielles, notamment la responsabilisation des populations, des communautés locales, et également le travail avec les organisations locales, mais ce sont des thèmes que vous avez extrêmement bien abordés. Oui, merci beaucoup. Merci Elsa et je vous ai retrouvé dans différentes sessions, donc merci beaucoup d'avoir aussi participé. Et vous avez raison, cet aspect de localisation est remonté à plusieurs reprises et je pense que c'est important parce qu'on parle de l'attribution de ces fonds et c'est vrai que nombreux sont ceux qui n'ont pas nécessairement toujours connaissance de tous ces mécanismes. Alors, sur la base de ces échanges, ici, de notre forum, d'après vous, quel est le défi le plus important? Quelle est la meilleure opportunité pour répondre aux besoins des enfants affectés par les situations de crise dans les années à venir? Alors, je sais que c'est qu une question assez vaste. Je vais commencer peut-être par Beth. En fait, dans une des présentations ici, quelqu'un a dit que son travail était ici de pouvoir donner une visibilité aux enfants, et je pense que c'était extrêmement vrai. Et ce que je dirais de même dans, ce log dans cette logique, c'est que lorsqu'il s'agit de développer la prise de conscience, nous avons besoin donc des ressources dont nous avons besoin pour répondre ici aux besoins et la localisation est absolument essentielle. Et de même, nous avons vu que de nombreuses décisions ont été prises au niveau international pendant la pandémie, et très peu ont été prises par des professionnels ici de la protection de l'enfance. Donc, réellement, à l'avenir, il faut ici, et eh bien, voir en tant que communauté eh bien, comment rester unis dans nos messages pour pouvoir continuer ici à mettre en place des décisions qui sont justifiées. De même, je pense que s'agissant de ces éléments, il faut évidemment une certaine responsabilisation. On a parlé des ressources où nous devons, et eh bien évidemment Respecter nos engagements. L'intégration, c'est important. Il faut continuer avec ces éléments d'intégration. Et j'ai trouvé fascinant d'entendre ces exemples ici d'intégration que vous avez mentionnés au niveau des programmes holistiques. Et donc, c'est très important, je pense. Alors, c'est vrai que souvent, ce sont des concepts qui vont et viennent mais justement, on peut voir à quel point on peut avoir un impact très différent si on peut travailler ensemble et répondre à ces besoins qui ne sont pas des besoins que l'on retrouve dans les espaces euh, habituels de protection. Alors, l'intégration de notre côté, nous en avons parlé, c'est absolument essentiel aussi pour nous et sur le développement aussi précoce des enfants. Je sais que cela a déjà été répété à plusieurs reprises et il faut voir si nos actions répondent aux besoins ici des enfants sur le terrain. Et par rapport à cette programmation, il faut s'assurer que cela reste une priorité et nous sommes donc ravis de voir différentes initiatives ici, des échanges, comment la communauté finalement a réagi à cela. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez été très clair dans vos propos. Restez aussi stratégique s'agissant de nos échanges, de parler ensemble d'une seule voix, rester unis, avoir un processus intégré. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai que ce serait intéressant de continuer donc ces échanges. Et par rapport à ECHO, Elsa, les plus grandes opportunités, plus grands défis pour être au service des enfants dans les prochaines années. Alors, je vais commencer. Pour nous, un des éléments principaux, et je sais qu'on en a parlé à plusieurs reprises, après, ici, la participation à différentes réunions telles que celle d'aujourd'hui, je pense qu'il faut rester ici concentré. Ici, par rapport à la présentation d'aujourd'hui et d'hier, eh bien nous sommes revenus ici sur ces éléments importants. C'est important d'avoir aussi un réseau d'experts, une communauté de pratiques qui puissent travailler ensemble. Et ça a l'air de fonctionner très bien à différents niveaux. Donc, ça, c'était intéressant, y compris sur le terrain. Alors, malgré tout cela, cependant, je dirais que le défi perdure. En matière de coordination, ici, entre les différents donc, secteurs, de cette donc, coordination, voir comment est-ce que l'on peut mieux se coordonner avec d'autres secteurs. Et peut-être que ce que l'on aimerait ici mentionner comme défi et opportunité, c'est voir comment est-ce que l'on peut faire évoluer cela en matière de leadership, et c'est vraiment là où il faut mieux comprendre comment, en tant que bailleur de fonds, avec d'autres entités, nous pouvons capitaliser sur le travail qui est réalisé, par exemple, sur l'alliance en matière de protection de l'enfance. Et à différents donc, niveaux. Les outils sont là, il y a beaucoup de travail d'effectuer. Mais encore une fois, pour nous, le défi perdure, ça reste une opportunité à mon avis, au niveau de cette coordination, et voir comment devenir plus stratégique pour faire avancer ces questions. Parce qu'il y a déjà eu tellement de travail de réaliser. Donc, euh, voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si Elsa, vous voulez compléter quelque chose par rapport à cette réponse. En fait, on essayait de voir quelles sont les opportunités. Et je sais que par rapport à ce qu'ont dit déjà, Elisabeth et Maria, un des éléments... Un des éléments qui nous paraissait important, qui a été souligné pendant le webinaire aussi, la planification sur le long terme, le financement à long terme et l'impact de cette continuité des soins. Donc, que peut-on faire ici pour maintenir cela Nos connaissances, nos limites, et comme je l'ai mentionné, nos cycles de financement est minime et rapide réponse à des crises principalement. Et pour nous, c'est difficile. Mais il faut avoir cette vision sur le long terme. Mais pour ce faire, il va falloir ici contacter les bons acteurs sur le terrain. Et encore une fois, lorsqu'on a la Banque mondiale, les différentes parties prenantes, eh bien, c'est vraiment important. Et je pense qu'on a besoin de ces partenariats et que cela nous montre vraiment quelles sont les disponibilités, quelles seront les questions qui sont essentielles. Et je pense ici vraiment que côté séminaire, eh bien, nous avons ces financements sur le long terme pour les besoins. Alors évidemment, sinon, eh bien, cela entraîne l'arrêt d'un financement. Et donc, c'est quelque chose de toujours complexe. Et c'est là où, justement, eh bien, le défi perdure. Et je me souviens d'ailleurs d'un webinaire que nous avions eu qui se concentrait justement sur ces questions, regarder l'inclusion des réfugiés dans les systèmes internationaux, mais aussi voir comment est-ce que l'on pouvait ici agir de manière complémentaire en tant qu'acteur de la protection, mais aussi en tant que bailleur de fonds dans le cadre de nos mécanismes de financement et de notre mandat. Donc C'est un défi, mais je pense qu'il y a des opportunités. Il y a eu beaucoup d'initiatives sur les différents contacts qui ont été disséminés, en plus de tous les outils Ici mentionné et produit par l'Alliance. Et c'est vrai qu'avec Marie, on se posait des questions sur comment vous aider pour pouvoir ici avoir accès à ces personnes, pour pouvoir faire ça de manière plus systématique, plus stratégique, j'ai presque envie de dire. Et ça, c'est vraiment une des questions que l'on peut se poser. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense ici, encore une fois, que ce sont des thèmes très importants. Vous avez parlé du soutien d'autres secteurs, de la financement sur le long terme. Ce sont évidemment des questions très intéressantes. Et avant de passer ici à ces réunions en groupe de discussion, dernière question. Alors, justement, par rapport aux praticiens sur le terrain de la protection de l'enfance, ici, quelles sont les informations que vous souhaiteriez obtenir? Les informations, ici, supplémentaires en tant qu'acteur à votre niveau, quelles sont les informations dont vous avez besoin? Alors, évidemment, dans les groupes de travail, vous pourrez revenir sur ces thèmes. Alors, c'est vrai qu'ici, on a analysé ces différentes opportunités et ce sont des opportunités importantes et en tant que bailleur de fonds, c'est vrai que nous apprécions évidemment tout le travail qui est effectué. Et c'est vrai que trois jours, ça a été vraiment l'opportunité vraiment d'échanger, de répondre aux questions. Et sur l'intégration des programmes, je pense que là-dessus, eh bien, on revient sur des éléments qui sont importants. Nous connaissons nos contraintes en tant que payeur de fonds, mais c'est important de connaître vos contraintes à vous sur le terrain, Ici, s'agissant de ces processus d'intégration et s'agissant aussi de l'état d'esprit par rapport à cette intégration. Et donc, j'aimerais en savoir plus, notamment sur le point programmation multisectorielle, quels sont les besoins à l'avenir. Et puis, s'agissant de la prévention, même question. Et ici, si, que va de devoir mettre en place côté prévention? Et enfin, alors une petite, un petit instant, j'essaie de relire mes notes. Comment est-ce que notre communauté peut mieux faire pour ici promouvoir ce changement Donc ça je pense que c'est vraiment ce sont des questions qui nous intéressent tous. Merci. Et je passe la parole au collègue de l'Écho. Si vous avez vous aussi des commentaires. Alors en fait, je pense que Elsa vraiment est revenue ici sur ces éléments qui sont importants, ces questions. Nous comprenons ici que ce n'est pas toujours facile de travailler et d'opérationnaliser les choses. Et c'est vrai qu'on se retrouve ici dans un processus où il faut comprendre ce qu'il faut faire avec nos partenaires, avec des programmations de transition, des financements sur le long terme. Donc, c'est vrai que ce qui nous, et ce qui nous intéresserait, pardon, c'est d'entendre ce que vous faites sur le terrain. Peut-être d'autres éléments concrets, je pense, les aspects concrets pourraient nous intéresser. Et souvent, eh bien, je ne sais pas si cela fonctionne différemment pour d'autres secteurs. On a des bons exemples en général en matière d'éducation ou de santé, mais protection ici de l'enfance, c'est souvent un thème plus complexe. Et que dans le Nexus ici, eh bien, c'est plus compliqué par rapport à ces étapes concrètes. Donc, nous voudrions ici justement pouvoir voir comment vous aider concrètement. Et puis également, en fait, ce qui nous intéresserait, c'est peut être de parler d'autres difficultés que vous rencontrez peut être, mais on serait ouvert ici à tout commentaire, bien évidemment. pour ici peut-être vous apporter des réponses par rapport aux différentes structures. Alors, nous réalisons évidemment que plus de financement, c'est important, mais que ce n'est pas toujours possible, mais que peut-être d'autres façons, nous pourrions peut-être également vous apporter une assistance supplémentaire sous une autre forme. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir y réfléchir ici par rapport à peut-être d'autres points.